Un ami qui aimerait ça avec nous, c'est pas ami nous. C'est ami nous. Ok. Un ami qui est doux, c'est pas ami doux. C'est ami doux. Ok. Une amie qui fait les nattes avec tout, c'est pas ami nat C'est ami Les ne Ouais. Une fille qui tresse les nattes étant au lit, c'est pas Nathalie. <rires> c'est Nathalie. Ouais. Ok. Ok. Si je suis un mâle, je me place devant deux chiens. C'est pas un mal de chien C'est un mal de chien Rex, oui? pourquoi on ne peut pas se tutoyer soi-même Dis-moi. Parce que c'est impossible que tu te tutoies toi-même. Ah! Ah! Ah! Oh, tu tu <rire> okay. Rex, oui, tu sais que tu es honnête. Mais oui, je suis honnête. Tu es honnête. Oui. Et tu es de quel sexe Mais je suis un mâle. Donc tu es mal, honnête, ou tu es malhonnête Oh, oh le